j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end c'est madi euh, j'espère aussi que vous n'avez pas trop froid hein. ici ça y est on a du moins deux le matin enfin on se gèle bien euh, donc euh, bah, provision de couverture et tout et tout enfin bon moi j'ai anticipé puisque de toute façon vous avez prévenu qu'on aurait des problèmes de chauffage et de coupure de courant hein. j'avais fait deux vidéos à ce sujet donc évidemment j'ai moi même anticipé les problèmes que je voyais donc, euh, j'ai toujours ma chaufferette. Et puis, j'ai des pulls, comme vous le voyez ici. Bon. Euh, alors, on va regarder un peu ces histoires de ramener les pétoires. J'ai entendu ça. Enfin, j'ai lu ça rapidement. Il est conseillé aux Français de ramener leur vieille... Euh, on va pas dire le mot, hein, mais c'est ARMS -E On va dire pétoir. Euh, alors, je sais pas si c'est au commissariat ou ailleurs. Donc, on va demander si c'est une bonne chose. Et si les gens ont intérêt à le faire. Donc, on va plutôt poser la question comme ça... Euh, alors, est-ce que les gens doivent suivre ces conseils ou alors, ouais, est-ce que les gens ont intérêt à ramener leur vieille pétoire Alors, est-ce que les gens, est-ce que c'est un bon conseil Est-ce que les gens ont intérêt Ah, tiens, j'ai une carte qui était... Ah, alors, alors là, vraiment, je ne l'ai pas fait exprès, hein, vous me croirez sur parole, mais j'ai une carte qui, qui, qui était coincée dans mon dixit. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est quand même bizarre. Et là, c'est le diable. Bon... Euh, alors euh, là, c'est la réponse. Hein. C'est un coup de celui-ci. Donc c'est pas une bonne, euh, c'est pas une bonne idée. Bon, bah, j'ai déjà la réponse. Mais on va, on va les creuser. Alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont encore coincés au milieu Non, il n'y avait que celle-là. Bah il y avait le diable qui voulait vraiment faire un petit coucou, hein, en disant que c'était lui qui était derrière tout ça. Bon, bah, parfois j'ai les petits clins d'œil, des cartes comme ça, ça m'arrive. Alors je vous, je vous promets, euh, j'ai pas fait exprès. Franchement, hein. bon. Alors oui. Euh... J'allais dire, qu qu'est-ce euh, qu qui va arriver si les gens le font Est-ce que c'est une bonne chose de ramener les, les pétoires Alors, qu'est-ce qui va arriver si les gens le font Bon, bah là aussi, euh, intéressant, hein intéressant quand même. On a de la manip ici, de la manip. Et là, c'est pour des questions d'être esclave. C'est marrant, elle ressort. Ah bah là, il y a bien le désarmement. Le désarmement, hein, parce que là, il y a le petit mouton qui se demande... Bon, il a, il a effectivement une pétoire, mais là, il ne sait pas ce qu'il doit en faire. Il se pose la question. Ben, il y a des choses comme ça, quand même. Hein. Donc, on se pose la question. Mais si on ramène les pétoires, ben, j'ai l'impression que ce sera ça, moi. Hein. C'est bien par rapport aux campagnes. Hein. Donc là, attention, hein, il y a de la manip. Hein. Le magicien, on peut y voir aussi le, le, la manip avec la lune. Pas toujours, hein, ça va dépendre des, des fois. Parfois cette carte-là elle sort positivement, parfois elle, quand elle sort négativement. Mais là avec ça, attention, on veut nous endormir. Bon, donc il ya un but effectivement de, de rendre les gens comme ça. Mais on va les creuser. C'est amusant quand même, quand même. Enfin bref. Ok, euh, oui. Alors qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoir On va faire une petite euh, petite coup de Dixit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire Je vais faire un petit coup de résilio, parce qu'il y a des gens qui sont pleins que j'utilisais plus mon résilio. Euh, où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs euh... Attends, je vais faire pause. Ah oui, il est devant mon nez. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire pause, il est là. On va faire un petit coup de résilio. Alors, sans retourner les cartes, on va les faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire On va quand même regarder la coupe. Alors, on ramène la pétoire, donc c'est un cadeau, mais c'est aussi une souricière. Ouais. Donc, attention aux faux cadeaux ou à la fausse bonne intention, on va dire. Qu'est-ce qui va se ramener si les gens amènent ramènent leur pétoire Alors là, il y a des voleurs. Donc là, il y a la question de vol, ok Là, il y a la question de annoncer quelque chose. Euh, ça c'est en... <rire> c'est Alors je, je sens cette carte là, moi pour le, le, le Corona Circus, couronne, circus. Je pense sais pas ce que ça a à faire là. Et là il y a de la comédie, de la comédie, hein, de la comédie ou de la volonté euh, de mise en scène. Là, je sais pas comment vous dire ça. Ça fait penser encore à la manip, là. Parce que là, on a vraiment une comédie. Ok. Bon, on va voir. On va creuser. Alors, c'est aussi quand on est hors sol, ça. C'est quand on est vraiment euh, mani manip, avec l'âne. Donc, on ne fait croire encore n'importe quoi, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer si les gens ramènent leur pétoire Ouais, ouais... Alors là, on a bien les questions d'enfumage. Ouais. Avec la cigarette, moi, j'y vois l'enfumage. Hein. La fumée. D'accord. Donc, attention à ce qu'on nous dit. Ici, c'est marrant parce que là, il y a des questions de réserve, ou de faire des réserves, de faire des stocks. Et je pense sais pas ce que c'est à faire là dans, dans la question. Et en même temps, il y a les questions de masque. Ouais, de masque ou de comédie. Ok. Là, on a les gens qui perdent leur travail. Ouais. Ou les gens qui n'ont rien. Et là, il y a un changement d'état d'esprit. Alors, attention, parce que là, on me parle de voleurs. Ben, moi, je... Alors, j'espère que je ne vais pas me faire incendier, mais... Euh... Moi, ça fait penser à toute une certaine catégorie de population qu'on accueille qui n'ont pas de logement. Il va y avoir des annonces en sens. Mais attention, parce que c'est pas forcément des gens honnêtes. Et il y a, je pense, aussi des gens qui vont être énervés à ce sujet. Alors, est-ce que ce serait pas dans le but, finalement, de ne pas pouvoir se défendre par rapport au vol éventuellement en relation avec des gens euh, encore une fois qui viennent euh, voilà de, de certains euh, pays on va dire ça comme ça et ça va nous être annoncé prochainement alors là j'ai une partie de la réponse ici j'ai l'impression et là j'ai une partie ailleurs j'ai une partie ailleurs alors est ce que ici il pourrait nous remettre encore le corona circus en route avec des questions d'enfumage et les questions de masque. Je, je sais pas, je, je me demande. Je ne sais plus quel tâche j'avais pris, moi j'ai pas celui-là. Je ne sais plus. Alors on, on va le continuer avec celui-ci. Donc en fait, on aurait deux réponses à cette question. Deux réponses possibles. On, on va essayer de continuer par là. Mais là, j'ai vraiment les questions de vol, hein, c'est sûr. Alors que là, c'est autre chose. C'est plus les trucs de santé là. Ici. On nous veut du bien. Mais il y a des intentions pas bonnes derrière, parce qu'on a une espèce de, de serpent-dragon. Ouais, alors attention. La fausse lumière, hein, comme on dit. Ici, alors là, c'est les questions de spiritualité avec le ciseau. De couper quelque chose. Ok, on va regarder ce que c'est. Là, on a... Euh, des séparations encore dans la population, ouais. Et là, on. ah bah ouais, encore, on est toujours le même. Hein. J'avais sorti le diable tout à l'heure, bah c'est encore lui. Hein. Bon alors attention, c'est pas une bonne intention. C'est qu'à le dire, attention, c'est pas une bonne intention, ouais. Donc ça ne cache pas des bonnes intentions, non. Alors, je vais essayer de voir pourquoi j'ai sorti le. Ah oui, c'est quoi Je sais pourquoi. Euh, ouais, alors attendez. Je je sais pas si ce jeu là est adapté, on va essayer de voir. J'ai une petite idée, OK On va retourner tout de suite, ouais. Bon. Bah écoutez, moi je pense que c'est en relation avec des questions de, de religion, de culture, de religion. Par rapport à une certaine catégorie de population qui viendrait de loin et qui ne serait pas honnête. Je, je pense que c'est ça, hein. désolé, c'est peut-être du parti pris, peut-être, peut-être pas. Mais là euh, et la volonté de nous enchaîner ben, je, je pense que euh, Il va y avoir Dans les prochains mois De plus en plus de personnes Comme ça, alors je ne parle pas des, des français hein. Je parle des autres Qui viendraient de loin Et qui seraient malhonnêtes Ou alors ouais, Et qui auraient une autre religion Ou alors c'est la criminalité, puisque là, c'est deux cartes-là ensemble. Criminalité qui va se développer. Et donc, on va faire en sorte que les gens soient un petit peu enchaînés. Donc, ça veut dire qu'ils puissent pas se défendre, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, là. Parce qu'il y a quand même le voleur. J'insiste, on a le voleur. Vous voyez, les oiseaux, ils essaient de défendre leur nid. Hein. Donc, c'est les gens qui euh, qui vont essayer de défendre, euh, se défendre face à, à des voleurs qui peuvent être, justement, alors soit des sans logis, soit euh, des gens qui viennent de loin, qui n'ont plus de logis, c'est pour ça que j'ai ça, et qui ne seraient pas de la même religion, d'où le ciseau. Voilà. Alors, attention, parce que là, encore une fois, c'est la fausse lumière, hein. Mais en même temps, et donc ça va être, ça va être annoncé, là, les gens qui vont arriver. Hein. Et en même temps, eh bien, euh, encore une fois, c'est pour enchaîner les gens. Donc, volonté de ne pas pouvoir se défendre face à ces gens-là et face à leurs actes malhonnêtes. Bon, ok. Là, on a une partie de la réponse. Ici, on a autre chose. On a autre chose de complètement différent. Euh, je vais continuer avec mon Dixit. Hein. Puisque là, moi, ça me reparle vraiment. Ça, c'est le Corona Circus. Alors, euh, je pense qu'ils vont le remettre. Hein. Ils vont remettre ça en place, puisqu'il y a les masques aussi. Euh, J'avais pensé à faire des réserves, mais ça peut être les doses. Hein. Ah oui, vous savez que... Vous savez pas que les... Euh, euh, que euh, Comment dire le, le patron de... Je crois que c'est le patron de Psy. Non, non, c'est pas le patron de Psy, pardon. C'est notre, euh, en fait, hein, notre ministre de la... Tessan. En fait, dans l'autre sens. Je suis obligée de parler comme ça, vous m'excuserez. Notre ministre de la Tessan... Qui s'est plaint qu'on a il y avait plein plein de, de petites doses de soupe qui n'avaient pas été bues. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je vous le donne en mille, il va les congeler. Ben oui, c'est une information que j'ai eue. Euh, et alors pourquoi les congeler, on se demande, hein Ah bah ben, tiens. Ben, certainement pour les, la soupe congelée, voilà, pour nous la faire réchauffer euh, à une autre occasion, euh, qu'on puisse la boire à une autre occasion, et moi je pense que c'est ça. Il y aura encore des divisions dans la société à ce niveau-là. Et qui sait qui se cache derrière C'est ça. Alors ça, ça peut être aussi avec le bâton de commandement, l'organisation, euh, pardon, euh, l'Olympique de Marseille. Ah, parce que c'est aussi le serpent avec le, le. On peut y voir le caducé, pourquoi pas hein. Intéressant ça. Ouais. Donc méfiance. Hein. Et donc du coup, ben les gens, ils n'auront plus de moyens de se défendre. Hein. Ça, c'est bien possible. Attention à l'enfumage qui arrive. Hein. Attention, on n'est pas tiré d'affaire. On n'est pas tiré d'affaire. Hein. Gardons l'œil ouvert. Vigilance constante. Comme dans Harry Potter. Hein, voilà. Alors là, ça va être aussi en relation avec... Alors, le Corona Circus. Mais aussi avec les relations avec le, euh, les transitions énergétiques. Il va y avoir un truc comme ça. Hein. Bon, Et ici... Bon, bah ça, c'est le dictateur. Hein. C'est marrant, cette carte-là, quand même. Ah, c'est drôle, en plus, il a un Cné. De, <rire> de rigoler toute seule. Bah oui, on sait qu'il y en a un qui aime bien, euh, comment dirais-je, utiliser le nez. Euh, qui aime bien utiliser son nez, d'ailleurs, un nez qu'il a assez euh, proéminent, on va dire. Euh, et, euh, et il aime bien utiliser son nez pour... Euh, alors, comment je vais vous dire ça euh, pour, pour, pour de la farine. Voilà. Donc, c'est lui. Bon, il est derrière tout ça. Vous savez de qui je parle, hein c'est c'est là hein Ouais. Et alors là, il y a des trucs intéressants par rapport à la, aussi à la transition énergétique. Mais je crois que c'était les questions de santé, moi, de tes sangs. Qu'est-ce que ça allait faire là Alors là... Alors, attendez, je mets dans le bon sens, ce que j'arrive à voir. Ouais, alors là, il y a la nuit... Il y a la nuit, euh, avec les questions de lumière. Ouais, donc, on est bien dans les questions d'énergie par là. Bah, vous savez, moi, je pense que ça, en fait, ils vont matcher les deux. Hein. Ils vont matcher le côté tessant, donc dans l'autre sens, s'il vous plaît, hein, le côté tessant avec le côté énergie. Ils vont, ils vont faire, ils vont faire euh, la liaison entre les deux. Donc, attention, c'est en projet, ça. Et ici, pareil, hein, il y a une tromperie dans l'air. Donc, on nous demande vraiment d'ouvrir l'œil. Bon, et aussi, euh, ça, c'est par rapport au voleur. Hein. Ben, oui, d'ouvrir l'œil, éventuellement, justement, par rapport euh, au voleurs Bah ben, oui, je me répète un peu, mais enfin, bon, c'est ce que je vois, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, ben, c'est toujours, il y en a un qui est aux commandes, d'accord. Ça, c'est la, la gouvernance au niveau du monde. Hein. C'est le nom, OK. Et là, euh, ouais, c'est ça. Alors, au niveau des énergies, quand je dis les énergies, c'est-à-dire les sources de l'énergie, hein, que ce soit euh, euh, l'électricité ou, ou le chauffage ou quoi, quoi que vous, tout ce que vous voulez, euh, à un moment donné, euh, il va y avoir vraiment un problème, un gros problème, puisqu'il n'y a plus rien qui marchera. Je crois que ça commence déjà un petit peu quand même. Hein. Euh, on a pas mal de sociétés qui ferment chez nous. Hein. Bon, à cause de ça justement, un manque d'énergie, je l'avais dit, hein, ça c'était sorti. Pas assez d'électricité, pas assez de gaz. Comment voulez-vous produire Les sociétés elles ferment. Bien. Donc ça, c'est ça. Et ça, ça va conduire, à mon sens, à la mise en place d'un P.A.S.S. C'est dans les dans les projets. Hein. Bon, c'est ce que je vois moi. Alors je sais bien qu'on s'éloignait un peu du sujet, mais euh, sans sans liaison, sans relation. C'est souterrain, donc c'est vraiment dans les projets. Et alors là, euh, il y aura des questions de surveillance et des questions d'assiettes vide. Bon, bah, écoutez, hein, qu'est-ce que je vous dise Donc, informez-vous. En fait, tout est déjà planifié. Bien. Et donc, le fait de rendre les pétoires, bah, ça veut dire aussi que les gens ne pourront pas... Alors, qu'est-ce que les gens ne pourront pas faire sans les pétoires oui, ben c'est toujours le même. <rire> c'est toujours le même que tu as la manœuvre. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent en, en, en, ramener les pétoirs Ouais. Cadeau. Convoitise. Cadeau, convoitise. Donc on nous offre quelque chose d'un côté, mais on nous chasse de l'autre. Donc, ah oui, d'accord. Non, là, ça veut dire simplement que l'autre, il va encore. Euh, il va encore nous nous nous Envelopper ça sous forme d'encore de présents de cadeaux. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il y ait encore des aides à ce niveau-là, mais qu'il va vraiment y avoir une chasse, euh, une chasse par rapport aux gens qui ont encore des biens. Bon, alors je m'éloigne du sujet. Bon, vous m'excuserez, hein. c'est autre chose. Là, je crois qu'on a fini de traiter le sujet, donc là, il part dans autre chose. Mais il y a une volonté très nette ici de nous empêcher de nous défendre par rapport à cela, d'une part, et Attention à ça qui va revenir. Voilà. En fait, c'est la réponse. Je pas besoin d'aller plus loin. Hein. Donc, faut-il que les gens ramènent euh, leur pétoir Ben non. Il faut qu'ils les gardent. Hein. Il vaut mieux qu'ils puissent les garder parce que euh, si on n'a plus de moyens de se défendre, eh ben, on va se faire plumer. Hein. D'une façon ou d'une autre. On va demander un conseil. Alors. Euh Ouais, on va demander à l'oracle d'Amandine. Conseil. Quel est le conseil? Le conseil que peut nous donner Amandine par rapport à ce qui est demandé aux gens, de ramener leur pétoir. Alors, animal et fidélité. Bah, de suivre son instinct. De suivre son instinct et de rester euh, quelque part ou soudé. Une question de solidarité là. Il va y avoir des questions de solidarité qui vont être nécessaires pour se défendre. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil Ouais, elle me dit, en fait, elle, elle dit en fait que ce serait négatif. Tout ça, c'est dans les apparences. Mais euh, si, si les gens ramènent leur pétoir, c'est négatif. Ouais. C'est de la poudre aux yeux. Hein. C'est drôle, hein là. Le, le jeu dit aussi qu'il faut vraiment beaucoup prier pour avoir un changement. Ah ouais, c'est drôle, ça. Des choses en relation avec le lointain. Ouais. Alors, attention, parce qu'il y a des choses qui s'amènent en relation avec l'étranger, là. C'est curieux. Pourquoi j'ai... Attends, on va remettre une carte, là. Isolement. Ouais, ils veulent nous isoler, hein. Il y a la nécessité... Euh, pas, pardon, pas la nécessité. Il y a la volonté d'isoler les gens. Hein. Il y a la volonté d'isoler les gens. Ouais. Et c'est bien en relation avec des choses de lointain. Je vais regarder ce que c'est. Il y a un changement qui arrive aussi. Travail tribunal. Oh là là. Il y a des lois qui sont en préparation ici. Et travail, c'est... Pourquoi est-ce qu'il y a des travail Attendez, je continue un peu. Alliance, fidélité et karma. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Oracle Chance. Sentiment amoureux. Personne toxique. Il est en train de nous donner des informations là, mais un peu, un peu, un peu dans tous les sens. En fait, moi, ce que le jeu me dit là, l'oracle me dit, c'est que il ne veut pas, ils ne veulent pas que les gens euh, suivent leur cœur. que, que continue à se retrouver entre nous, euh, être heureux. Il y a une volonté vraiment de nous rendre malheureux, en fait. De nous, en, de nous empêcher d'avoir des relations entre nous, relations amoureuses, relations conviviales. Alors pourquoi j'ai travail ici et fidélité Voilà, voilà, relation de couple, ouais. Et arme, tiens, tiens, comme c'est curieux, arme qui sortent. Fidélité, relation de couple, ouais. Travail, communication, ouais. Alors là, il va y avoir autre chose, hein. c'est le, le, le, le, euh, le tirage précédent que j'avais fait, là. C'est autre chose, là c'est les lois, les lois qui vont intervenir euh, concernant les, les communications, la liberté d'expression, les, les réseaux, c'est pour ça que j'ai relations de couple, hein. c'est aussi relations sociales, les gens qui se relient entre eux. Attention, ça c'est en projet, c'est en travail. Hein. Ils vont vraiment vouloir nous, nous isoler de tous les points de vue, au niveau de la communication au niveau de la défense de nos biens et aussi euh, au niveau de notre euh, comment dire au niveau du, du PASS qui va être mis en place ouais. et c'est pour ça qu'ils sont en train d'enlever de, euh, les pétoirs ils veulent pas que les gens puissent se défendre face à tout ça hein. bah oui forcément si on ne peut pas se défendre euh... Ouais. c'est pour vraiment pour éviter que les gens évitent de se défendre par eux-mêmes hein. c'est vraiment ça hein. ben, je vous dis pas le, le pays dans quel état il va être hein. ouh là là là là ouais ça va être par, euh, par euh, ouais ça va être par rapport au voilà oh là. là. Ça, le problème, c'est qu'on ne pourra pas échapper à ça. À tous, les gens. C'est la criminalité que je vois. C'est ça en fait. C'est la, la criminalité qui, qui risque d'augmenter. Et ça, j'ai envie, jalousie. Donc les gens qui envient euh, les biens d'autrui. Hein. Mais là, il va y avoir des agressions. Hein. Oui, oui, oui, oui, oui. Donc par contre, il faut garder le côté la pureté, voilà. Âme, esprit positif. Donc il faut garder ça en nous, il faut garder notre lumière intérieure, j'ai envie de dire. Exactement, sérénité. Voilà. Bon, travail occulte, c'est pas une mauvaise carte, au contraire à ce qu'on m'a dit, parce que euh, Amandine l'a bien dit hein. dans son jeu, travail occulte, c'est pas mauvais. Donc les gens qui critiquent encore mes interprétations, bah, allez regarder l'interprétation qu'elle en donne de cette carte-là. Travail occulte, occulte, occultisme, c'est pas forcément mauvais. Euh, par exemple tirer les cartes, on peut, on peut considérer que c'est du travail occulte. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Hein. Donc euh, voilà. Alors déséquilibre et homme, ouais, un homme déséquilibré. Ouais. Il veut pas qu'on s'entraide dans les villes. Ouais, ouais, ouais il, veut, il veut séparer la population, il veut, il veut entraîner un déséquilibre dans la population. Et il veut éviter que les gens se, se relient entre eux et se défendent entre eux. Bon voilà. Donc j'en ai beaucoup dit dans ce tirage, hein, mais vous avez vraiment, euh, à mon sens, euh, l'intention qui se cache derrière euh, la remise des pétoires. Hein, on va dire ça comme ça. Mais euh, c'est pas très bon. Hein, donc faut vraiment mieux les garder. Voilà. Et puis, peut-être investir dans un bon système de sécurité, euh, bien fermer les portes et tout et tout, parce que j'ai peur que les choses se dégradent, moi. Bon. OK. Ceci dit, le positif, c'est qu'il faut garder notre lumière intérieure. Hein. Ça, c'était sorti aussi. C'est très important. On a des protections qui sont possibles. Alors hein. Moi, j'ai déjà eu des aides angéliques. Je ne veux pas vous raconter ma vie. C'est très personnel. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Mais à des moments de ma vie où j'étais en danger... Euh, j'ai eu de la claire audience qui m'ont prévenu et j'ai eu autre chose, une vraie intervention angélique qui est arrivée, qui m'a évité de me faire agresser par six ou sept personnes euh, et j'étais toute seule à ce moment-là, tard le soir, euh, il faisait nuit et j'étais bien en position difficile, et mais j'ai eu une aide extérieure donc ça existe c'est pour ça qu'il faut garder ça à l'esprit aussi Hein, demandez des protections un petit peu euh, et ça on euh, vous serait écouté et ça, ça ça marchera voilà je vais vous laisser sur cette vidéo donc on a encore plusieurs informations qui sont arrivées donc faites bien attention quand on vous donne ce genre de conseils de gardez vos pétoirs chez vous et ce sera le mot de la fin à bientôt au revoir